Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous adresser, avant de commencer cette vidéo, mes meilleurs voeux pour cette année 2019. Grâce aux nombreuses sollicitations que j'ai reçues, j'ai décidé de vous proposer un tutoriel afin de réaliser une illustration vectorielle de A à Z. Je tiens à préciser, avant toute chose, que je travaille sur un iPad Pro 12,9 pouces avec le logiciel gratuit Adobe Draw disponible sur tablette et mobile. Pour réaliser ce tutoriel, nous nous appuierons sur ma dernière illustration en vidéo accélérée. C'est parti Avant de pouvoir démarrer, il vous faudra sélectionner une image de bonne résolution afin d'avoir le plus de détails possible. Une fois choisi, nous pouvons l'importer dans une nouvelle composition. Ici, nous sommes sur un format portrait classique de 2048 par 2732 pixels. Chaque étape sera un calque à part entière dans la composition permettant ainsi de décomposer l'illustration et de pouvoir interagir avec différentes parties sans modifier le reste. La première et plus importante étape est le tracé des contours de forme principale, qui va permettre de suggérer les volumes et donner la ligne directrice de votre illustration. Le point le plus difficile pour ma part dans cette étape est le fait d'avoir assez de détails sans jamais surcharger les tracés, dans le but de garder un aspect épuré. En ce qui concerne les pinceaux utilisés, j'utilise le pinceau à cône basique en taille variant entre 5 et 7 qui permet d'obtenir des détails précis, ainsi qu'un contraste simplement jouant avec la pression du stylet. La deuxième étape consiste à délimiter les zones d'ombre de l'illustration, en se référençant à l'image choisie. Les formes définies doivent être instinctives au possible, sans chercher à les détailler pour le moment. Le but principal étant de donner vie à notre tracé, avec différents niveaux de profondeur qui créeront l'illustration finale. Pour ce faire, nous allons séparer les zones d'ombre en trois calques distincts. Le premier correspond aux zones les plus sombres de l'image. Il aura une opacité de 40% environ. Cela pourra varier selon les besoins. Le deuxième aura une zone d'ombre élargie en se basant sur le premier calque, en ajoutant plus de détails sur cette partie. Et son opacité sera de 20%, deux fois moins que le premier. Et enfin, le troisième et dernier aura une opacité de 10%, deux fois moins que le précédent, et consistera à définir les zones d'ombre les moins sombres, qui finira de donner le volume final de notre illustration. Une fois cette étape terminée, nous allons peaufiner nos calques en les reprenant un par un. Cette phase est importante pour ajouter des détails aux différents tracés, pour retravailler les zones d'ombre afin d'avoir une cohérence, et ainsi rectifier les zones oubliées si jamais c'est le cas. L'étape suivante consiste à l'ajout des couleurs. Chaque couleur sera sur un calque différent afin de pouvoir revenir sur chaque élément individuellement. Pour ce faire, nous allons prélever toutes les couleurs de chaque élément de la photo et les déposer sur un calque qui sera notre palette de référence. Ensuite, nous allons délimiter les zones pour chaque couleur en ne prêtant pas attention pour le moment aux détails. Une fois terminé, nous reprenons chaque calque de couleur pour le peaufiner et ajouter certains détails d'éclaboussure par exemple. Yeah. Mm -hmm. Enfin pour finir l'illustration et ajouter du contraste, nous allons surligner les zones de lumière grâce aux couleurs qui vont être saturées afin d'avoir des couleurs vives. Pour cette étape, j'ai utilisé le pinceau ciseau basique à certains endroits. Les derniers points de lumière seront définis par un pinceau de couleur blanc, afin d'avoir le meilleur contraste possible, tout en l'utilisant avec parcimonie. Avant de finaliser l'illustration, j'ai repris rapidement le logo Harley-Davidson qui n'était pas exploitable sur l'image d'origine. Ensuite, pour préparer la composition finale, j'ai décidé d'illustrer et de reprendre à ma manière le logo de l'équipe des Bucks, dont Giannis Antetokounmpo fait partie. Bien sûr, les étapes seront les mêmes que celles de l'illustration du joueur vue juste avant. J'ai souhaité donner du volume grâce aux zones d'ombre, au logo qui était en 2D, afin de garder une harmonie avec l'illustration principale. La dernière phase sera de créer une composition équilibrée avec l'illustration du joueur et l'illustration du logo. Nous allons ajouter un fond en reprenant les couleurs de notre palette afin de lier les deux. Je commence par définir des formes simples avec la couleur la plus prédominante de l'illustration ici étant le vert. Lorsque j'ai trouvé plus ou moins l'idée de composition, je vais ajouter des tracés avec différentes teintes sombres de vert. Puis enfin, on ajoute la couleur qui complémente la palette, ici l'orange. Dans cette phase, vous devez laisser libre cours à votre imagination jusqu'à trouver une satisfaction ainsi qu'une harmonie dans votre composition. Le texte sera finalement ajouté sur Illustrator pour la version finale de la composition. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel qui est désormais terminé. Vous pouvez retrouver la composition finale sur Instagram qui est en lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu. Si vous avez d'autres idées de tutoriels, n'hésitez pas à les mettre également dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et restez connectés.